Et bien salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur le jeu Planète Coaster. Alors, vous serez nombreux à me dire, euh, c'est un petit peu tard quand même, mais comme dirait Tonton Jeffrey, mieux vaut tard que jamais. Voilà, les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes au taquet. Moi, je suis très heureux, je suis très excité, vous avez devant vous, devant vous et en direct, ma toute première vidéo. Création, les gars, je me suis amusé Alors j'ai pris Planet Coaster sur on sur Pour être très transparent avec vous Ça faisait depuis des années que vous me suggériez euh, D'acheter de, de, de, Et de jouer au jeu, mais voilà, vous le savez à l'époque, pour, pour les nostalgiques, pour les anciens d'entre vous Vous vous souvenez euh, de Mco Park D'ailleurs le nom de mon parc c'est Mco Park mais on en parlera après, ça n'a rien à voir. Mais donc j'avais un serveur, enfin euh, j'avais fait une map euh, Minecraft Mco Park. On va pas en reparler mais à cette époque là vous étiez nombreux à me dire en effet d'essayer Planet Coaster. Mais ça ne m'intéressait pas parce que ben, j'étais à fond sur Minecraft et parce que l'univers du parc d'attractions... Se limitait seulement à Minecraft voilà. Et là j'ai franchi le pas Ça faisait des mois, en fait je vais vous dire J'ai acheté Planet Coaster il y a quelques mois Enfin euh, je pense l'année dernière même du coup <rire> Je sais plus franchement, faudrait que je retrouve l'achat sur Eneba Je vous mettrai une capture d'écran Je l'ai essayé et j'ai abandonné Et j'étais en mode mais c'est de la merde Parce que je comprenais rien et ça, rien ne fonctionnait Comme je voulais, c'était nul, nul, nul, nul Mais c'est moi qui étais nul, hein. je vous le dis tout de suite C'est pas la peine de disliker De <rire> toute façon je le vois pas si vous dislikez <rire> Non mais bref, et je me souviens que je disais encore à Anaïs, je disais putain, euh, c'est trop nul, j'arrive enfin voilà quoi, on peut rien faire et tout, et puis elle m'a dit mais si, ouais, c'est trop bien et tout, euh, t'es nul machin. Bref, et ben là, on est euh, au mois de mai, et je me suis relancé, j'ai regardé quelques petites vidéos par-ci par-là, et, euh, et j'ai compris. Et du coup je me suis amusé à créer ce, ce monde en bac à sable, euh, donc je suis en argent illimité, pour prendre en main le jeu et découvrir plein de trucs. Alors je sais encore pas tout. Mais je sais pas mal de choses, et ça, ça fait plaisir. Donc déjà, j'ai pu créer cette attraction qui s'appelle The Secret Blue. On va faire un tour, je vais tout vous présenter, je suis trop content de ce que j'ai fait. Euh, c'est un début, c'est ma première. Enfin, c'est ma première, ma vraie première, elle est là. Euh, et c'est un petit peu honteux Mais voilà il fallait bien que je prenne en main hein. Vous voyez le parc il ressemblera pas à ça je vous rassure hein, C'est euh, juste des tests Donc là j'avais essayé de faire une attraction euh, C'est un peu éclaté au sol je, je, je vais vous épargner ça parce que ça c'est ma fierté Ça, ça ici c'est ma fierté Je suis trop content parce que j'ai tout fait moi même Sauf euh, le seul truc que, que j'ai euh, Qui était automatique c'est ça là Ce rocher euh, crâne Avec la fumée, les palmiers et tout ça Ça c'était un modèle euh, Que j'ai euh, utilisé là dans l'environnement par contre, tout le reste que vous voyez, tout est de moi. Euh, enfin, les, les modèles, genre le requin, évidemment, c'est pas moi. Mais tout a été mis en place par moi-même, sans utiliser de modèle prédéfini. Voilà. Je, on va s'attarder au décor... Plus tard d'abord on va entrer dans l'attraction on va faire un, un, un petit test J'aimerais également voilà c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que j'aurais besoin d'avis et de conseils Parce que malgré que j'ai compris un petit peu comment ça fonctionne puisque j'ai réussi à créer tout ça de moi même Tout le circuit c'est moi qui l'ai fait mais je, je suis pas à l'aise encore avec la souris Est-ce qu'il y a pas des techniques pour je sais pas pour pouvoir marcher ou quoi parce que c'est une galère Genre là regardez normalement non là ça marche Genre là, Déjà, je suis à ras du sol. Mais surtout, normalement, je passe à travers le. Ça marche pas. Bref, je suis pas à l'aise avec euh, le système de souris à chaque fois. Sans faire exprès, d'un coup, hop, regarde, exemple, hop, oh merde, d'un coup, je me retrouve là. C'est une galère. Donc, est-ce que vous avez pas des astuces ou quoi Parce que c'est ultra chiant. Euh, ça m'a pris plus de temps pour faire ça. Mais à cause des problèmes de, de, de, de vision, quoi. J'ai des problèmes. Bref. Donc voilà, un petit peu l'entrée avec des petits bancs, tout univers pirate, hein, un univers pirate vous l'aurez compris, euh, bon chaque élément je les ai placés mais c'est pas une raison pour faire le mec fier, hein. mais je suis content quand même donc je vous montre, voilà, mon palmier ici, crâne, euh, lanterne, le, un petit jet d'eau ici, euh, voilà, donc là par exemple je peux pas tourner ma tête à gauche parce que ça me fait passer au-dessus de l'eau, ça c'est dommage, j'aimerais bien pouvoir tourner la tête à gauche, vous voyez ce que je veux dire est-ce que vous n'avez pas des techniques là Dites-moi en commentaire. Bref, j'ai rajouté des petites nénuphars. On traverse un petit pont. Là, on a des petits euh, animatronics. Donc, lui, il, est, euh, il bouge pas. Et lui, il fait une petite animation répétée. Et d'ailleurs, vous allez être fiers de moi parce que j'ai réussi à faire des animations avec des automatismes. Enfin, vous verrez ça après. Euh, voilà. Donc là, on monte sur le, le, le, le pont. Le début de l'attraction. Alors, tout n'est pas euh, encore fini. Hein. D'ailleurs, si vous avez des astuces, je suis vraiment preneur. Hein. C'est-à-dire, tout n'est tout pas encore décoré. On va rentrer dans le bateau. Comment je fais non, non, non. Voilà, on est parti. <rire> donc, on va faire un petit, euh, un petit tour. Donc, la sortie est à droite. L'entrée, elle est donc là à gauche. Oui, parce que du coup, il y a trois wagons au total. Il y a trois wagons ou quatre, je sais plus. Et euh, ils y vont à, à tour de rôle, de sorte à ce que les temps d'attente ne soient pas trop longs. Et c'est parti Fermeture des barrières. On y va. Je vous laisse admirer le décor. Donc, encore une fois, c'est amateur. J'ai essayé de rendre tout ça smooth. Réaliste au mieux. En tout cas... Comme moi ça me convient En tout cas moi ça me plaît C'est vraiment mon tout premier hein. je tiens vraiment à, la, à insister là dessus Mais donc voilà je suis amateur je suis pas un pro Donc les grands puristes et tout Voilà je compte sur votre bienveillance évidemment Mais en théorie ça devrait être pas trop mal Petite descente On passe par dessus le pont Et hop là le petit bateau sur l'eau Voilà c'est une petite attraction familiale aussi hein. C'est pas grosse sensation forte euh, Même s'il y aura des belles petites descentes mais ça reste un petit truc familial Où le but du jeu c'est de s'éclabousser la figure hein. Vous m'avez compris Donc déjà là je suis plutôt, plutôt content Vous voyez c'est pas non plus brutal Là on va faire une belle petite descente Tranquillement Vous allez voir là il n'y aura plus de, de booster Je sais pas comment on peut appeler ça mais Là on va vraiment se laisser Avec la force terrestre Wouhou Là ça ralentit Tranquille On redescend comme ça, ça nous laisse vraiment le temps d'admirer un petit peu le, le parc et puis de se mettre bien. Voilà, on n'est pas, pas là à vouloir chercher à aller super vite. C'est déjà pas mal dans la vraie vie. Hop, une nouvelle petite montée. Et la première avec la bouchure qui nous attend avec des animatroniques. vous allez voir. Hop, dans la gueule du requin. C'est parti Et voilà, l'explosion... Bon, il faudra peut-être que je recale ça un petit peu mieux, c'est vrai que j'avais pas pensé à le, le fait que c'est avec la bousse, bah on voit pas trop le... Mais bon, vous avez vu l'explosion, le, le, c'est l'essentiel. Donc voilà, des petits bananiers par-ci, par-là, il y a également des palmiers, c'est tout mignon, c'est tout joli. Et là, ça va être une avant-dernière remontée. Un petit campement sur la gauche... Non vraiment je suis trop content c'est super beau Et du coup évidemment maintenant que j'ai compris comment fonctionne le jeu Et eh ben en grande partie je trouve vraiment Planet Coaster très très bien évidemment Je pense que de toute façon vous voyez euh, comment j'ai kiffé euh, faire cette attraction Vous aurez compris que j'aime beaucoup ce jeu et que j'y passe déjà pas mal d'heures Et la dernière montée un petit peu plus rapide C'est la toute dernière remontée pour la toute grande descente avec une petite surprise évidemment Pour ceux qui veulent se faire éclabousser sur le côté hein. Vous allez le voir C'est parti Vertical Voilà magnifique La petite fontaine ici Alors ce qu'on vous peut-être pas vu Malheureusement ça se voit pas Parce que bah, de base on est quand même éclaboussé dans le bateau Avec tout, toute l'eau toute euh, qui se trame Mais en fait j'ai ajouté un Alors on peut appeler ça une animation mais En gros quand on, on passe ici et qu'on se fait éclabousser Il y a un jet d'eau qui s'activent en même temps Donc c'est à dire que ceux qui vont vouloir se mettre sur le côté Je vous montrerai après Ceux qui vont se mettre sur le côté pour se faire éclabousser Ils vont se faire doublement éclabousser Donc, euh, donc euh, voilà Et donc là on arrive sur la fin euh, Sur la fin de l'attraction Hop Et voilà Et en fait je suis en train de me dire il y a un détail Que je n'ai pas pensé Bon c'est pas grave Attendez on va voir Mais il me semble que là du coup on va être à l'arrêt Bah oui c'est ça voilà c'est qu'il va On va devoir attendre Ah oui ça j'avais pas pensé Bon voilà des petits ajustements comme ça Peut-être que je mettrais qu'un seul wagon ou que je réfléchirai autrement Après remarque c'est pas trop mal d'attendre là non je sais pas Je sais pas si ça va être long l'attente Parce que là du coup on attend Non en vrai et, et franchement dans des parcs d'attraction des fois tu dois attendre à la fin c'est terrible hein. Surtout euh, ceux qui prennent du temps devant et tout Non non si si c'est réaliste en vrai Merci beaucoup c'était bien sympa Et donc là on sort sur la droite euh, Du coup Tac ça, c'est fait. Euh, donc là, on, on rentre par là, vous l'aurez compris. Tac. On sort par ici. J'ai mis, mis des, petites, euh, des petites décos, mais c'est pas encore... Euh... Là, j'aimerais bien mettre des bâtiments et tous les trucs comme ça. Mais là, par contre, ça va me prendre la tête. Parce que j'ai vraiment envie de défaire moi-même les bâtiments. J'ai pas envie d'utiliser les, euh, les trucs prédéfinis, là, justement. Tu vois, là. Alors, parce que j'ai vu des trucs assez sympas. Même des toilettes pirates. Mais vous voyez tout ça, là Ça, c'est des trucs euh, grande entrée pirate. C'est trop stylé. Mais moi, j'ai envie de faire tout moi-même. Un petit peu terrible. Euh, et du coup ah mince Ah oh bah vous avez pas vu bon c'est pas vous avez compris En gros là tu te mets ici pour te faire éclabousser hein, comme d'hab Et là il y a un petit jet d'eau Enfin c'était un test hein, C'est un test pour pouvoir prendre en main ce genre de choses C'est voilà effet spécial Petit anneau de jet Et donc en fait quand quelqu'un, quand il y a un bateau qui, qui éclabousse ici Et ben ça ça va s'activer en même temps Donc comme ça ça éclabousse deux fois plus Donc voilà un petit peu pour, euh, pour, pour ce que j'ai fait euh... Donc là c'est la sortie Et encore rien de toute façon il y a pas d'aller, Il y a rien le parc ressemble à rien pour le moment euh, J'aime trop, je suis trop content, j'adore C'est vraiment super super sympa Je peux vous montrer les petits jets d'eau là Tout le terrain que j'ai creusé aussi Comme ça, enfin voilà je suis assez euh, Assez content Il assez content. y a aussi des petits, euh, des petits trésors par là euh, Là c'est un peu pauvre, c'est un peu vide Mais il y a des petites montagnes donc, euh, donc voilà un petit peu, dites moi ce que vous en pensez en commentaire N'hésitez pas à donner une note Sur euh, 10 ou sur 20 Je vous fais confiance, me dire ce qui allait pas ou ce qui était bien En vrai de vrai euh, J'ai pas envie de m'attirer les foudres Mais en vrai Je trouve selon moi que c'est réaliste Alors réaliste Il y a des trucs peut-être que vous direz que ça ne va pas Même si je ne vois pas quoi Mais dans, dans, dans, dans la réalité des choses c'est possible Mais en termes de trajectoire Les trajectoires sont pour moi bonnes Alors là il y a des puristes qui vont se marrer euh, Avec euh, leur doigt levé euh, à prendre de haut euh, Avec leur rire euh, noble <rire> C'est ça, mais je les imagine comme ça, les, les gros puristes qui critiquent tout le monde. Et qui savent mieux faire que les autres. Mais par contre, voilà, je compte sur votre bienveillance, me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et me donner des astuces. J'ai une question également, j'espère que vous êtes encore là. Bon, donc voilà, la maniabilité de, de la vue, si vous avez des astuces, je suis preneur. Ou s'il faut juste s'adapter. Un autre truc que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut déplacer l'entrée d'un parc C'est-à-dire... Parce que ça ne fonctionne pas, Enfin, en tout cas ce que j'ai fait ça ne fonctionne pas L'entrée est là et moi j'aurais aimé juste pour cette attraction, du coup pour faire le test, que l'entrée soit là-bas J'ai essayé plein de trucs, j'ai pris ça là, tac, et j'ai fait euh, déplacer Donc je l'ai pris, je l'ai déplacé là-bas, j'ai tout bien connecté Alors maintenant je peux plus remettre, ah si voilà Je l'ai fait et, et il disait que c'était pas bon parce que ben, les gens ils spawnent là-dedans Donc est-ce qu'on peut changer ça ou pas Parce que je ne sais pas comment changer ça cet objet est verrouillé Comment on fait pour déverrouiller Est-ce que c'est possible de déverrouiller Voilà c'est ma question Est-ce qu'on peut déplacer ou est-ce qu'on n'a pas le choix Et l'entrée doit être impérativement ici Voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire Parce que je n'ai pas trouvé de, de, de réponse euh, Pareil si vous avez des astuces Pour faire des cinématiques ou des plans de vue Ou des trucs comme ça n'hésitez vraiment pas Et puis je suis preneur un petit peu de tout ce que vous me direz J'espère que vous êtes content J'espère que vous kiffez et puis, euh, et puis voilà, alors vous attendez pas à des vidéos régulières hein, sur le jeu, euh, et, et encore moins des lives, hein, clairement, parce que les lives bah, ça prend du temps, et ouais, ça ça m'a pris. Alors rigolez ou rigolez pas, hein, mais ça ça m'a pris, euh, je pense, à tout casser 5 heures, parce que c'était ma première fois, c'est pour tout prendre en main, pour tout bien faire comme je voulais, quoi. Donc ça, ce que vous voyez, ça m'a pris 5 heures, je pense. Ouais, 4h30, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai pris toute une matinée. Donc, euh, donc voilà, bah. Euh, mais en tout cas, euh, quand j'en aurai envie, quand j'aurai fait des avancées ou quoi, bah, je vous ferai des petites vidéos si ça vous intéresse, donc voilà. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous plaît. Avec le petit pouce bleu et le petit commentaire. Je vous fais euh, plein de bisous avec mon 5 du sud. Et puis, euh, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Bonne semaine, bon courage. Ciao tout le monde.